L'économiste classique affirme que si les ouvriers acceptaient de réduire leur salaire, les hommes d'affaires pourraient investir à nouveau, créer de l'emploi et relancer l'économie. Mais Keynes n'est pas d'accord. Selon lui, ce qui empêche le pays de guérir, c'est le pessimisme, ou comme il le dit, le manque d'esprit animal. La théorie de Keynes c'est qu'une économie de marché n'est pas capable de se stabiliser toute seule. Et en ce sens, une bonne disposition d'esprit est absolument primordiale. Car si les gens commencent soudainement à avoir peur de ne pas pouvoir vendre leurs produits dans le futur, faute de demande, et qu'ils décident par conséquent de stopper la production, on risque de tomber dans un piège dont il est extrêmement difficile de sortir. Bonjour à tous. Euh, tout commence, comme vous venez de voir, par une disposition d'esprit. En ce moment, on se trouve à être dans une situation où, euh, justement, la peur est envahi presque la planète en entier, surtout euh, on a su que Donald Trump, Trump avait été, euh, Mélanie Trump avait été euh, contaminée par le coronavirus et là ce matin on apprend qu'il y a encore plusieurs personnes qui viennent euh, de connaître un diagnostic positif euh, au niveau du, euh, de la contamination du coronavirus et euh, surtout ce que je veux mettre en, en perspective aujourd'hui c'est ce climat de peur qui existe, qui est contraire à l'esprit même du capital et surtout, aujourd'hui, j'aimerais regarder un peu la, la philosophie de John Menarkin, qui a influencé beaucoup, surtout les dernières bulles, parce que l'intervention de l'État est devenue comme parole de loi à toutes les bulles qui éclatent, euh, l'État intervient. C'est ce qui est arrivé en 1930, donc euh, avec euh, raison. Euh, dans le fond, on se trouve être dans un climat où la peur continue à se perpétuer euh, cet automne et probablement cet hiver après l'élection de Trump et les marchés boursiers et l'économie euh, détestent la peur. Donc, on est dans, des, dans une euh, situation vraiment euh, euh, assez troublante euh, et ce qu'on connaît en ce moment, on n'a jamais connu... Euh, une situation comme ça au niveau des bourses, au niveau euh, même de l'économie réelle et de la manière que ça s'est dégradé si rapidement. Euh, je voudrais revenir à John Maynard Keynes. John Maynard Keynes a été très très influent à la première guerre. Ben à, à, à la fin de la première guerre mondiale, surtout après le crash de 1929 et euh, ce que Keynes a commencé à faire après les conséquences du premier crash 1929, euh, on sait que c'est Edgar Hoover qui était le président des États-Unis et après que la bourse ait dégringolé en 1929, octobre 29, lui tout simplement a, a eu plus la philosophie de, du laisser faire Donc euh, on laisse aller l'économie et l'économie euh, va se réparer euh, tout seul. John Menarquin, lui, avait une philosophie... Tout à fait différent. Lui, ce qu'il pensait, c'est que l'économie euh, devait être euh, influencée par euh, les, les injections monétaires. On, on parlait pas nécessairement d'injections monétaires à tort et à travers comme ça se fait aujourd'hui. On parlait de cibler les, in les interventions monétaires. Et euh, John Maynard Keynes, euh, après, ben, dans les années 1930, a commencé à écrire euh, vraiment. et est devenu même une référence après pour euh, euh, cette philosophie-là de l'intervention des gouvernements dans l'économie. Et d'ailleurs, Roosevelt, lorsqu'il était élu, 1930, 31, 32, ben, la campagne électorale, là, mais lorsque Hoover est parti, Roosevelt, deux éléments qui sont très, très importants. Premièrement, c'est dans son premier discours inaugural, je vous en avais parlé, a parlé de, de, de laisser aller la peur et de, de justement ne pas aller dans ce chemin-là. Parce que la confiance, euh, c'est la première des choses qu'il faut euh, absolument restaurer lorsqu'une économie a été détruite. Et euh, là, euh, Frank, Franklin Roosevelt, comme vous savez, a euh, eu l'idée brillante de partir un nouveau grand projet aux États-Unis qui est encore existant, c'est le barrage ouvert. Donc, euh... Dans les années 1930, Keynes passe ses semaines à Londres dans le quartier de Bloomsbury. Il écrit d'innombrables articles et pamphlets expliquant que quelque chose peut et doit être fait pour mettre un terme à la Grande Dépression. Keynes pense qu'en temps normal, le meilleur moyen d'aider l'économie est de mettre en place une politique monétaire adéquate et de réduire les taux d'intérêt de façon à encourager les ménages à emprunter et dépenser, et les entreprises à investir. Mais dans un climat de grande morosité, cela ne suffit pas, car les entreprises ne voient pas l'intérêt de faire de nouveaux investissements. Et les ménages sont réticents à emprunter, quel que soit le niveau des taux d'intérêt. C'est pour cette raison que... Donc l'intervention de, de l'État a été bénéfique cette fois-là. Et euh, on prétend que cette intervention a fait en sorte... Que l'économie a démarré, mais la réalité est vraiment pas là. La réalité, c'est que c'est la deuxième guerre mondiale qui a vraiment fait en sorte que les États-Unis euh, leur économie redémarre. Parce que, comme vous le savez ou si vous ne savez pas, je vous le dis, c'est que dans le fond, les États-Unis sont arrivés à, à la fin, euh, ben, la fin. De tout à fait à la fin, mais euh, la guerre première guerre mondiale, à euh, la deuxième guerre mondiale, excusez, était, avait débuté et on avait beaucoup d'infrastructures qui avaient été déjà détruites en Europe et les Américains sont arrivés après Pearl Harbor. Et ensuite, euh, cet effort de guerre a fait en sorte que l'argent a été euh, massivement investi. Les gouvernements européens ont été obligés d'investir massivement pour acheter euh, des vivres des denrées, euh, de l'équipement, peu importe au niveau de, du pays de, des, euh, des États-Unis et du Canada aussi qui, a, qui ont participé à cet effort de guerre. Et ensuite, lorsque cette guerre a été terminée ou était presque terminée en 1944, on connaît très bien, parce que je vous en ai parlé souvent, les accords de Bretton Woods. Des délégués du monde entier se réunissent ici, au Mount Washington Hotel, Partout ailleurs, les combats font encore rage. Une fois la guerre terminée, Keynes sait que pour que l'économie mondiale prospère, les pays doivent commencer à collaborer plus étroitement. Lors de la conférence, seules deux délégations comptent vraiment, l'équipe britannique de Keynes et les Américains. Toutes deux s'accordent sur la nécessité d'un contrôle des devises visant à empêcher les trop grands. Ces fameux accords de Bretton Woods euh, se sont soldés par l'adoption du dollar américain qui est devenu la devise mondiale. Mais il faut rappeler que euh, John Menarken avait proposé le Bancor plutôt, qui serait une devise, une nouvelle devise mondiale euh, qui, euh, au auquel toutes les autres devises seraient raccourcies attaché à elle. Euh, ça n'a pas été accepté. Les deux grandes puissances, d'ailleurs, dans ces temps-là, vu que la guerre était terminée, on, on regardait euh, les deux plus grandes puissances qui pouvaient imposer leur domination. C'était les États-Unis, bien entendu, et l'Angleterre. Donc, après euh, l'imposition de cette nouvelle, de la devise américaine, au lieu de prendre le bancard suggéré par euh, John Maynard mais quand même on doit dire que au niveau de, de Keynes euh, on a eu on a employé on a utilisé beaucoup de ses idées au niveau de l'injection monétaire déjà 1929 ça avait fonctionné euh, donc à la deuxième guerre mondiale fallait absolument reconstruire euh, l'Europe l'Europe qui était dévastée et l'effort de guerre a fait en sorte euh, que beaucoup de capitaux aient investi et on y repartit euh, à, en, en grande pendant euh, des années euh, Peut-être mon analyse euh, au niveau de, du système de Keynes. Euh, euh, ce que je me dis, c'est que dans les années 2000, bon, on a eu une intervention quand même de l'État, euh, qui est arrivée un, un peu plus tard qu'en 2007, euh, mais 2000, euh, lorsque la crise euh, des technos, lorsque la bulle a éclaté, euh, on a quand même été, euh, jusqu'en 2010, 2003 où, où euh, vraiment les les bourses se sont effondrées euh, surtout les technologies et ensuite euh, on a eu on a mis un peu de temps au niveau des États-Unis à intervenir et euh, on a injecté des capitaux on avait donné un montant à chaque citoyen pour faire en sorte que la machine puisse repartir cependant euh, c'est la guerre de George Bush qui a vraiment reparti la machine avec euh, euh, la guerre d'Irak qui était pas acceptée par la plupart des autres nations il y avait l'Angleterre qui appuyait les États-Unis euh, il y avait quelques mais c'était vraiment pas beaucoup l'ensemble de la communauté mondiale n'acceptait pas euh, cette guerre là ben de toute façon il a été on a on a comme euh, fait cette guerre qui a qui, qui a été de l'investissement investissement militaire ben, euh, effrayante on a on, gaspiller de l'argent d'une manière sans compter jour après jour pour maintenir les troupes en Irak et dans le fond la guerre s'est soldée comme un peu un chaos au niveau de l'Irak et est-ce que la guerre a été gagnée? On ne sait pas mais par contre la machine a été repartie jusqu'en 2007. 2007 on est retombé dans les abus comme vous le savez et l'injection monétaire a été là aussi lorsque la crise des subprimes a éclaté dans le fond on se trouve avoir réparé l'économie encore en utilisant, en se servant de la théorie monétaire de John Menard Kane, c'est-à-dire que le gouvernement se doit d'intervenir massivement euh, lorsqu'on arrive dans une crise, et c'est ce qui a été fait abondamment sous euh, Obama. Euh, Obama a investi euh, en partant 1000 milliards, aujourd'hui on sait que 1000 milliards dans l'économie c'est des pinotes. Donc, euh, oui, euh, Barack Obama, euh, lorsqu'il est arrivé, euh, a tout de suite mis en place, euh, bah, dans le fond c'est mondial, là. on a mis en place de l'injection monétaire vraiment importante, et Barack Obama, lui, a à essayer, avec raison, là, de pousser cette idéologie, c'était accepté au congrès. Donc, on a commencé à, on a continué, ben, on a euh, poursuit, vit cette injection monétaire, euh, pas simplement au départ de 2008, mais tout le long de la montée jusqu'à aujourd'hui. Euh, les quantitative easing, les QE, QE1, QE2, QE3, QE4, euh, QE infini aujourd'hui, euh, sont tous partis de cette mentalité-là que le gouvernement euh, se doit d'intervenir pour repartir la machine. Ce euh, que ça l'a fait, surtout en 2008, au lieu de créer et uh, un uh, uh une manne pour les entreprises, c'est qu'on a financiarisé euh, euh, la planète, donc euh, l'argent est resté euh, surtout stabilisé dans des grandes banques, des grandes institutions, des hedge funds, et l'argent n'a pas nécessairement euh, été utilisé dans l'économie réelle. Donc on se retrouve avec euh, une abondance de de capitaux en ce moment, et euh, ben, capitaux on parle de vraiment des, des personnes qui profitent de des personnes qui sont des hedge funds, des euh, grandes banques, des, des des riches de la planète profitent de cette manne qui a été injectée et les, les citoyens ordinaires en profitent moins. Et euh, c'est la situation actuelle. Et ce qu'on vient de faire euh, dernièrement, c'est encore injecter euh, euh, vraiment là, c'est la dose massive qu'on a injecté encore en pensant que le, le, la théorie de Keynes, l'idéologie keynésienne, va encore sauver la planète. Là, je pense qu'on est arrivé, comme vous le savez, au bout peut-être de cette philosophie-là. Euh, peut-être qu'on va réussir à redémarrer la machine, mais ça va prendre des années, parce que dans le fond, comme je vous en ai parlé souvent, la vélocité de la monnaie, euh, ben, ça ne vire plus. Et en ce moment aussi, on a cette fameuse euh, euh, philosophie euh, mondialiste, qui est là depuis euh, des années euh, au niveau des euh, des gouvernements, et euh, elle n'est pas prête de s'arrêter. Je voudrais vous partager un article qu'un de mes euh, <rire> auditeurs a partagé, je trouve ça vraiment intéressant, euh, c'est sur la philosophie en ce moment mondialiste, euh, dans le fond, lorsque je fais des vidéos je veux pas comme... je veux essayer d'être un observateur et vous donner des informations qui me semblent les plus pertinentes et ça c'est un vieil article, ben le 15 avril 2019, euh, le Canada s'est officiellement joint à une, coali à une coalition franco-allemande visant à préserver l'ordre mondial international de la destruction par divers dictateurs et autocrates du monde et par le président américain Donald Trump. Euh, je vous ai parlé euh, souvent, puis on en parle beaucoup, beaucoup, euh, euh, que tout ce qu'on vit en ce moment euh, serait relié à l'élection américaine. Je ne dis rien, je fais que vous partagez cet article-là, que vous pouvez retrouver, c'est la presse canadienne. Cette initiative s'inscrit dans les efforts actuels du gouvernement pour renforcer la coopération internationale à une époque de déclin du leadership américain et du mépris déclaré de Donald Trump pour les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale, notamment le g 7 l'Organisation mondiale du commerce, les Nations unies, on a eu aussi le FMI qui s'appelait pas ça. Donc, les grandes institutions qui ont été créées en 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment cette, euh, euh, cette rencontre à Bretton Woods qui a tout changé. Donc, à partir de 1944, on a changé les règles du jeu de la planète. Et peut-être avec raison, on avait vécu dans ce siècle-ci deux grandes guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, je pense, c'est 20 millions de morts, morts, Deuxième Guerre, 50 millions, et on ne voulait plus revivre ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a changé la mentalité pour s'en aller dans un mondialiste qui euh, fait en sorte que on est tous des habitants de cette même planète, donc euh, tout le monde devrait être beau, tout le monde devrait être gentil, tout le monde devrait tout partager, mais la réalité de la nature humaine, euh, c'est vraiment pas ça. Et ce que ça a créé, cette mondialisation-là, ce sont des inégalités et aussi destruction des économies euh, des pays occidentaux et euh, exploitation aussi, on doit le dire, de pays pauvres. Donc, on arrive à la fin fin de ce système-là, euh, qui est basé sur la philosophie euh, keynésienne. Est-ce on va continuer à, à accentuer cette démarche de toujours plus injecter dans le système euh, de l'argent euh, qui ne vaut rien? Dans le fond, moi, je pense que oui. On va continuer à, à perpétuer cette folie d'injection monétaire pendant des années pour arriver peut-être à un ce qu'on veut dans le fond, <rire> peut-être euh, déclarer à la population. Bon, vu qu'on a eu un, euh, une contamination globale, il faut absolument prendre des mesures pour repartir la machine à zéro. J'ai aucune idée comment que ça va se faire, mais c'est ce qu'on prétend euh, pour la prochaine rencontre du forum Éco Novi euh, et économique de Davos, euh, vous avez toute la description dans World Economic Forum euh, sur Internet. Donc, euh, cette mondialisation veut se perpétuer et c'est pour ça que l'élection de Trump qui s'en vient est très, très, très importante. Euh, il va avoir beaucoup de troubles cet automne, ben, à l'élection, il est à quelques semaines de l'élection et cet hiver aussi. Et surtout avec la catastrophe de l'économie réelle en ce moment, euh, ça va être à suivre. Donc, le système de Kane basé sur John Menard King, est en faillite.